Y'a pas vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis rendu compte en faisant ça, en installant la caméra, le trépied, etc. Que ça faisait un moment où j'avais pas fait une simple vidéo où je parlais facecam, histoire de vous raconter une histoire, d'échanger autour d'un sujet. Pas que j'ai envie de me faire voler des colis, histoire de pouvoir vomir sur la poste à nouveau. Mais j'avoue que c'est un petit peu drôle quand je prends le temps de le faire. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire, vous l'avez vu dans le titre. On m'a volé mon travail. Bon, c'est pas exactement comme ça, mais tu connais, faut bien que je fasse le youtubeur avec le titre, etc. Mais je vais vous raconter une histoire où je me suis retrouvé dans une situation où même moi, j'étais dans une sorte de 50-50 chelou, donc j'en profite pour vous raconter ce qui s'est passé et vous demander votre avis, comme ça, c'est cool et euh, je peux voir euh, après derrière, tu vois, ce qui, euh, ce qui était peut-être le plus pertinent de faire. Donc, il y a quelques semaines, vous l'avez vu, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle le concours de blagues. Alors, nouveau concept sur un concours de blagues, ça n'a aucun sens, les concours de blagues, ça existe depuis la nuit des temps. Mais disons que j'ai commencé à en faire en live, à en faire des best of sur ma chaîne, il marche plutôt bien, limite c'est les mes vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne ces dernières semaines, ce qui fait plaisir parce qu'un petit concept comme ça, on entend des gens vanner, moi derrière je réagis, ça donne des moments vraiment, c'est vraiment purement marrant quoi tu vois, c'est grave grave cool, et euh, il y a quelques jours, donc après le succès relatif des premières vidéos, je reçois un petit tweet d'un mec qui me fait... Zach <rire> Fais attention parce qu'il se trouverait que sur une autre plateforme que YouTube, à savoir TikTok, c'est pour ça que certains m'ont peut-être déjà vu là-bas, il y a quelqu'un qui se met bien sur tes côtes. Moi je me dis, je me dis, attends, mais j'ai pas de compte TikTok, moi j'ai jamais mis les pieds sur cette plateforme, c'est un petit peu bizarre. Même si je sais que c'est de plus en plus commun pour les streamers, etc., de mettre leur meilleur moment là-bas, j'avoue qu'en ce moment je suis très débordé, donc dans mon état d'esprit j'avais pas pensé. Donc je vois, je vais sur le compte en question, et là je vois qu'un gentil monsieur prend, euh, bon je dis gentil, hein, je lui en veux pas du tout, il ouais, a pas de souci, mais vas je vais vous raconter, vous allez comprendre. Donc il prend des extraits de mes vidéos, donc euh, par exemple certaines vannes marrantes ou quoi. Il rajoute un petit fond à Instagram, hein, tu connais. Euh, il explique la blague avec, euh, du coup, des sortes de sous-titres colorés, tout ça, machin. Et euh, c'est pas bon, la magie de TikTok opère. Et là, je vois sur des extraits de cette vidéo 2, 3, 4, 500 000 vues. Je me dis... Pff, attends. Mais c'est mon contenu là, qui fait des centaines de milliers de vues. Et là, je mets un petit tweet, tu vois, en mode, oh bordel, quelqu'un va. C'est qui qui se met bien sur mes côtes, machin, tu vois. Un petit peu à la rigolade, parce que foncièrement, je connais internet les mecs, Ça fait 6-7 ans que je suis là. Des gens qui prennent des extraits pour les reposer partout, tout ça, machin. Je sais ce que c'est, on l'avait avec Radio Sex, on l'avait avec Radio Street, on l'avait avec Twitch tout court. Des gens des fois prennent de mes extraits les mettent ailleurs. Ça me dérange pas foncièrement. Sauf que là, quand je vois, tu vois tout l'impact que ça avait. Des, des dizaines de milliers de j'aime, le compte en question avait quand même pas mal d'abonnés, machin, je me dis. Il y a peut-être quelque chose à gratter, donc là, je mets un petit tweet genre en mode oh, « c'est qui qui fait ça, machin ?» Et là, un gars me cite et dit « Oh, bah, c'est mon pote !» Moi, je me dis « Attends, c'est ton pote qui fait ça ?» Ok, d'accord. Je vais voir la personne en question en DM, je lui dis « Écoute, dis à ton pote qu'il peut prendre mes extraits, ça me dérange pas, parce que forcément, tu te retrouves devant une valeur, tu te dis « Bon, quelqu'un le fait déjà, ça fonctionne déjà, ça peut avoir un impact Positif sur tes contenus à toi, à savoir La vidéo classique normale, etc Donc moi je pense comme ça au début, tu sais, j'ai pas pensé direct, Toi, strike, machin, que ta mère Tu utilises mes droits, mon travail et tout, machin Je dis au gars, bon, dis juste à ton pote De créditer la vidéo, juste il crédite La vidéo en mode, voilà, petit lien Direct dans la description, voilà euh, Extrait de cette vidéo, bref, quelque chose dans ce style Je parle un petit peu avec le pote, il me dit ouais t'inquiète Ce sera fait, ce sera fait, machin, blabla, ce sera fait et Il se trouve que c'est pas exactement fait Au début, il y a une sorte de petit crédit en mode chaîne de points, zaknani machin sauf que moi je suis aussi sur internet depuis longtemps hein, donc autant je sais qu'on peut prendre des extraits autant je sais que la redirection d'un réseau à un autre c'est calamiteux hein. je le vois moi même sur mes propres tweets quand je tweete une vidéo et j'en avais parlé déjà vu des tweets 100 150 000 vues sur le tweet clique sur le lien de la vidéo qui est dans le tweet euh, 200 c'est très difficile de faire bouger les gens d'un réseau à un autre vous la prendrez même pareil les swipe up instagram machin etc même si les marques elles payent encore à l'heure actuelle pour des trucs comme ça et même moi j'en profite au global je sais que c'est un petit peu bidon et c'est très difficile de faire bouger les gens d'une plateforme à une autre après certains diront que que si je tweet ma vidéo, d'autres iront direct sur YouTube pour la voir. D'accord, mais c'est un peu inquantifiable. Mais je suis OK, c'est vrai qu'il y a quand même un impact. Mais bon, bref, voilà, j'ai piloté game et je vais vous raconter des choses. Donc le mec commence à mettre un peu chaîne YouTube Zach Nani, machin, tout ça. Et je commence à dire, mais non, la chaîne YouTube de point Zach Nani dans de la description, c'est pas suffisant parce il y a pas beaucoup de gens qui vont voir le TikTok, allez, check la description, voir le nom de ma chaîne, aller sur YouTube, la retaper, trouver la vidéo, hein, pour peu qu'ils ne soient pas tombés sur une vidéo, oh, trop bien la QBZ en ligue. Bref, tu vois le délire. Et euh, derrière s'abonner, se dire, ok, c'est cool, peut-être le contenu entier. Sympa. Le gars en question, du coup, n'avait pas compte Twitter. Derrière, il me fait apparaître. Il me ouais, mon pote va se créer un compte Twitter. Il se crée un compte Twitter. Je lui parle en DM, machin. Et euh, je vais le voir. Je dis, bah écoute, euh, voilà, moi ça me dérange pas que tu reprennes mes extraits. Juste, mais bien dans la description la vidéo originale. Genre, euh, vidéo originale de point le lire." Au début, le gars, il me dit, vas-y, vas d'accord, machin, tout ça. Après, derrière, il essaye une première fois et il me dit, ouais, mais non, la description, c'est 150 caractères et tout. J'ai voulu mettre ta chaîne, mais ça marche pas. Je lui écoute, je ne t'ai pas dit la chaîne, d'accord Je veux pas qu'il y ait simplement ma chaîne. Je veux juste qu'il ait la vidéo. Originale et je lui mets moi-même le message. Je lui dis Regarde, je te mets le message. Vidéo originale, deux points. Le lien de la vidéo, ça fait moins de 150 caractères Large. Et alors, ok, je sais que dans les vidéos YouTube il y a 150 millions de caractères. Euh, c'est limite, t'as l'impression, c'est du turc, le truc, tu vois. Alors je rigole, je, je vous vannais mes turcs, c'est pas méchant. C'est un petit peu imprononçable, machin, etc. Mais ça fait largement moins de 150 caractères une vidéo YouTube. Donc euh, même en rajoutant vidéo originale, tout ça. Et le gars me dit, ok, d'accord, vas-y, je fais ça. Tu sais, en plus, en parlant avec lui, il me dit, ouais, c'est cool que tu le prennes comme ça, tout ça, machin. Que t'envoies pas de strike, etc. etc. Machin, machin. Ok, donc on en reste là. Derrière, alors qu'il s'engage à faire ça, le mec reposte un extrait sans le lien. Sans le lien, sans le lien, sans le lien. Alors moi, je me lève lundi, hein, lundi matin, 7h. Je vais voir un truc comme ça. Alors oui, 7h du matin, je vais voir ça, je suis probablement un psychopathe. J'allais prendre le train pour aller faire Zach avec k qui sera d'ailleurs hein, diffusé dans quelques jours sur Vitality. Mais bref, j'en profite, hein. on fait petite pub. Donc, euh, un peu tête dans le cul. Je vois un nouveau TikTok après qu'on se soit dit au final, poste bien le lien. Après que j'ai déjà insisté une première fois, car il est pas fait. Je lui dis, oh, pourquoi tu l'as pas fait, machin, etc. Et là, je vais avoir un long message, je lui dis, gros, écoute... Euh, tu prends mes extraits, je dis rien, ça m'apporte des vues, d'accord, mais sauf que moi j'ai accès aux statistiques, tu sais, YouTube, machin, etc. À l'heure actuelle, t'as fait des, des, des millions de vues, concrètement, 3-4 millions de vues sur mes extraits, sauf qu'il n'y a aucun apport sur ma chaîne directe à moi. Je ne vois pas cet apport. Ok, toi t'as fait des centaines de milliers de vues, c'est très bien, mais si moi ça ne me sert pas en quelque sorte, bah je m'en fous un petit peu en fait. Et pourquoi est-ce que je te laisserais au final prendre mon contenu, le reposter, toi te faire tes dizaines de milliers d'abonnés peut-être derrière construire un truc, alors que moi derrière, bah. Je ne sais pas, enfin en plus tu la joues pas franco quoi, tu vois, tu, genre, genre tu me dis ok en DM, puis après derrière tu le fais pas, ce qui n'est pas cool, tu vois. Et le gars il me répond, il me fait ouais mais Zach, je t'ai fait des millions de vues, tout ça machin, euh, gratuitement. J'étais sonné, vraiment, j'étais quoi, genre ouais effectivement ça a fait des vues, ok tu le fais gratuit, tu sais, parce que lui il insiste, il me dit ouais mais j'ai l'impression que tu crois que je fais des thunes, et moi je lui dis mais mec Putain, t'es dans un mauvais état d'esprit, frère. Je m'en fous que quelqu'un fasse un peu d'argent avec mon contenu. C'est ce que j'ai dit. Je lui dis, dit, frère, t'aurais fait 100, 200, 300, 400 euros, je sais pas combien ça paye TikTok. Et ben bah, franchement, j'aurais rien dit. Je m'en bats les couilles. La seule chose que je demande, c'est d'avoir de mon travail crédité. Je fais du travail. J'ai un monteur que je paye, euh, qui est en train de monter cette vidéo d'ailleurs en un dédicace à toi. <rire> euh, que je paye, euh, voilà, ça a un bon coût par mois quand même. Hein, il prend cher, hein, ce petit bâtard. Non, ça, je rigole, bref. Il y a un monteur que je paye, qui est aussi son travail donc la seule chose que je demande c'est le crédit de mon travail parce que derrière même si je chope de l'exposition gratuite parce que c'est vrai que je paye pas pour cette exposition et c'est bon à prendre moi j'y avais pas pensé et sans lui je le dis totalement j'aurais même pas pensé à poser les extraits sur tiktok il m'a apporté un petit peu comme ça sûrement des gens peut-être de cette manière découvert l'extrait machin tout ça sauf que le gars dans ses réponses il avait l'impression que je lui devais plus que ce que lui me doit il commençait à me dire ouais mais non machin tu vois un peu par le thé tout ça écoute et tu sais un peu prendre la tête alors que moi je lui ai dit écoute la seule chose que je veux je demande pas beaucoup et parce que je vais pas m'abuser à aller tous les matins à 7h sur ton tiktok voir si t'as bien posé euh, le lien de la vidéo originale parce que quand je sors une vidéo dans les vidéos blagues, il y a 30 blagues hein. donc lui euh, il, il a une semaine de contenu un hein. tiktok par jour euh, il a une semaine de contenu dès le dimanche dès que la vidéo est sortie donc le gars commence à parloter tout ça machin à être dans un état d'esprit qui était je trouvais pas hyper coopératif et moi j'avoue j'étais aussi un peu de mauvaise humeur un peu en mode ouais frère c'est bon juste crédite la vidéo et continue c'est tout après toi tu fais ce que tu veux sur ton compte genre euh, si t'as envie de poster autre chose si t'as si fait des sous ou quoi je dis rien je m'en fous juste sur les trucs que tu prends de moi, crédite-le. Et le gars commence à être dans un état d'esprit que j'ai pas aimé. Genre en mode un peu à parloter, à dire ouais, mais je le fais gratuit, ouais, mais je t'apporte des choses, des Moi j'étais la frère. Écoute, je vais le faire moi-même maintenant, d'accord Je vais te striker. Je vais t'envoyer un strike parce que. On a des contacts chez Zach, hein, il se trouve que nous avons des moyens de pression. Donc, j'ai envoyé un petit mail à qui de lui. Et du coup, le compte a sauté, alors qu'il avait culminé à 20, 25 000 abonnés, plusieurs millions de vues, tout ça, machin, sur les extraits. Et je vais maintenant le faire moi-même. Donc, euh, le compte est créé, il est dans la description. Vous pourrez trouver des extraits, des petits machins, tout ça, nana. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y. Maintenant, je vais le faire moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me pose, que je voulais vous raconter que j'ai été dans une situation un peu inédite pour moi et où j'étais pas schizophrène, parce que le mot est compliqué, mais dans un entre-deux. D'un côté, un gars que je connais pas m'a apporté de la visibilité sur un concept que j'ai créé, des centaines de milliers de vues tout ça machin. De l'autre, on prend quand même mon contenu et il, re, il, il refusait de le créditer correctement. À la fin, il m'a dit ouais non maintenant je vais le faire sauf que c'était trop tard moi dans mon esprit là, je peux plus te faire confiance en fait. Parce que déjà deux fois tu l'as pas fait comme de la manière dont je l'ai demandé. Et je pense pas pour être honnête avoir demandé quelque chose d'illégitime. Juste le crédit de la vidéo originale. Oh j'ai pas demandé des watermarks, un zacnanisme tu vois dans toute la vidéo machin. Juste la description tout ça. Donc j'étais voilà dans cette sorte de pas de schizophrénie, mais d'entre deux, où d'une part ça m'apporte. Si je le fais moi-même à côté, c'est pas sûr du tout que ça va marcher autant que lui le faisait. Je sais pas, peut-être qu'il avait la bonne recette. Peut-être qu'il était talentueux. Hein et de l'autre, bah euh, avec quelqu'un qui était peu coopérant. Et... Dans le fond, c'était quand même mon contenu machin, donc je pense que j'étais légitime pour demander ce que je demandais. Donc j'ai striké et la chaîne n'existe plus. Et donc euh, voilà, je, même, je suis pas fier de dire que la chaîne n'existe plus ou quoi. Hein, je suis pas là en mode oh, regardez, je peux faire striker des mecs. Ça on s'en bat les couilles. C'est que j'ai envie de votre avis. En fait, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place Est-ce que vous auriez été là en mode c'est mon contenu, tu le reprends, va te faire foutre Je le fais que moi-même maintenant. Il n'y a pas de négociation. Est-ce que vous auriez essayé de négocier comme moi Est-ce que peut-être je sais pas, vous auriez laissé une autre chance au gars ou vous auriez simplement laissé faire en mode bah les couilles, toute exposition est bonne à prendre. Certains auraient fait ça. ça se trouve, certains ils même pas parlé au gars. Et laisser faire ses business, même si il n'y a aucun crédit derrière, machin. Moi, j'ai essayé d'opter pour, comme je l'ai dit, l'entre-deux bâtards, en mode je te parle, tu peux le faire juste crédit, alors qu'il ne créditait pas avant. Et au final, ça a accouché de la situation que je vous ai racontée. Donc voilà pour le petit, euh, pas story time, mais le petit moment où on parle comme ça devant la caméra. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne TikTok que je viens de créer. Je vais poster aussi des petits extraits, des fois des trucs de stream, tout ça, machin. On va aller sur le média des millennials, hashtag le live. On va parler aux jeunes. au bon, plus simple. Malheureusement, je vais être, rien de rien de méchant. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que vous avez passé un bon roman. Mettez vos commentaires, je lirai. Peut-être je répondrai à certains en top commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.